Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news mais en version long format, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas fait un long format, d'habitude c'est des petites dog news express de 2, 3, 4 minutes pour vous expliquer une petite, euh, enfin pour vous annoncer une petite actualité intéressante autour de Naughty Dog, de leurs jeux ou de leurs films et de séries désormais, mais là... Pour euh, cette information, ça se prêtait bien à la version longue pour faire une petite analyse et approfondir. Je parle bien entendu de l'information selon laquelle The Last of Us a intégré le panthéon du jeu vidéo. Il est admis plus précisément au World Video Game of Hall of Fame. En général, quand on parle de panthéon, de Hall of Fame ou du temple de la renommée du jeu vidéo, c'est que ça pèse. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques jours du top 100 des meilleurs jeux de l'histoire selon le magazine GQ. Alors euh, on ne va pas revenir sur euh, la véracité du top parce que c'est un scandale. Euh, c'est pas pour faire mon rageux, mais déjà il y a que trois jeux Naughty Dog et quand tu places Uncharted 2 en 34e position, The Last of Us Partie 2 en 28e ou The Last of Us Premier du nom en top 2, ok. Mais il y a quand même beaucoup de, il y a déjà pas Uncharted 4 par exemple. Et il y a des jeux, par exemple côté Rockstar avec Rockstar Mag, par exemple GTA 4, 91ème. Ok, pourquoi pas Mais du coup, pourquoi placer GTA 3, 61ème, GTA 5, 48ème, Red Dead Redemption 2, 15ème, qui n'est même pas dans le top 10 ne pas y mettre GTA Vice City, ne pas y mettre San Andreas, ne pas y mettre le premier Red Dead. Bref, bon voilà, c'est un top qui a été fait, je crois, par des journalistes, uniquement des journalistes, et bien entendu, bon, bah les avis, les couleurs, ça, ça change, ça évolue, mais là, on parle bien du panthéon du jeu vidéo. Donc, le panthéon du jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est euh, considéré comme les meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Euh, c'est une exposition qui se situe au National Museum of Play de Rochester, dans les de New York aux USA donc c'est-à-dire que là c'est pas par exemple sur un site internet, c'est-à-dire que c'est vraiment en physique hein. c'est-à-dire que The Last of Us, la boîte PS3 a été intégrée dans ce musée, il est exposé dans ce musée et donc c'est un temple de la renommée qui a été fondé par John Paul Dyson le 4 juin 2015 donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, ça date d'il y a 8 ans et donc tous les ans, en fait, il y a une, une, une, une sélection de jeux qui, va être, qui, qui, qui est faite. Et en fait, eh ben, tous les ans, il y en a un ou plusieurs jeux qui intègrent ce euh, temple de la renommée. Donc, euh, bien entendu, vous vous doutez bien, ce n'est pas aussi simple que ça de rentrer dans ce temple de la renommée. Ce ne sont pas les éditeurs, les développeurs qui vont inscrire leurs leur jeux pour euh, bah, les inclure. Bien entendu, vous imaginez bien que c'est pas aussi simple. Sinon... Sinon, il y aurait énormément de jeux dans ce Panthéon. Et forcément, il n'y en a pas beaucoup, puisque depuis 2015, seulement 40 jeux ont intégré, 40 jeux The Last of Us compris, ont intégré ce Hall of Fame du jeu vidéo. Euh, 40 jeux sur, euh, on va dire, 60 ans d'histoire de jeux vidéo et des milliers, des milliers de jeux qui sortent tous les ans, donc là on va dire des millions de jeux qui existent. 40, c'est pas énorme, c'est pour vous dire à quel point quand même euh, c'est plutôt cool. Il faut savoir que cette sélection est rétroactive, c'est-à-dire que cette année, il y a eu dans la sélection des jeux qui datent des années 90, des années 70, des années 60 euh, et à chaque fois, il y en a bah, plusieurs, voire un seul qui est sélectionné. En général, c'est plusieurs jeux, c'est entre 4 et 5 jeux et cette année, il y a 4 jeux qui ont été reçus. Mais déjà, quels sont les 40 jeux qui sont dans ce panthéon du jeu vidéo et ben, on va les voir tout de suite puisque nous avons Space War sorti en 1962, Computer Space sorti en 1971, The Oregon Trails sorti de la même année, Pong en 1972, Colossal Cave Adventures de 1976, Space Invaders, forcément le classique Space Invaders de 1978, Pac-Man de 1980, Centipede de 1981, Miss Pac-Man en 1982, Microsoft Flight Simulator, la version 1982. King's Quest de 1984, Tetris de 1984, Where is the World in the Carmen San Diego en 1985, Super Mario Bros. forcément en 1985, The Legend of Zelda en 1986, le solitaire de Microsoft qui est sorti en 1990, John Madden Football la même année, Street Fighter 2 en 1991, Sony Sonic de Hog en 1991, Sid Meier's Civilization en 1991, Super Mario Kart en 1992, Mortal Kombat en 1992, Doom en 1993, Pokémon première génération avec la version rouge, bleue et verte au Japon en 1996, Tomb Raider la même année, Barbie Fashion Designer en 1996, oui, je, je ne sais pas. Je, moi aussi, je ne réponds de rien avec ce Barbie. Euh, nous avons également Final Fantasy VII en 1997, The Legend of Zelda Ocarina of Time en 1998. Il me semble que c'est la seule licence qui possède deux jeux dans le Panthéon. Nous avons Starcraft en 1998, Dance Dance Revolution en 1998, Les Sims en 2000, Animal Crossing en 2001. B.J. Wed en 2001 également, c'était un jeu mobile. GTA 3 en 2001, Halo Combat Evolve en 2001, World of Warcraft en 2004, Wii Sports en 2006, Minecraft en 2011 et enfin The Last of Us en 2013. Et Donc aucun jeu après 2013, jamais 203 pour Zelda mais pour le moment non, puisqu'il n'y a pas Breath of the Wild, il n'y a pas Red Dead Redemption 2 non plus. Voici un petit peu les 40 jeux, donc comme vous pouvez le voir en fait c'est un petit peu rétroactif puisque bah, la, le Panthéon existe depuis 2015, on a des jeux des années 60, 70, 80, 90 donc du coup ce n'est pas une cérémonie au Game Awards, c'est à dire que tous les ans il y a une étude qui est faite, il y a de nouveaux jeux qui sont intégrés au Panthéon, mais ce ne sont pas uniquement les jeux de 2022 etc. C'est plusieurs jeux qui sont élus euh, par euh, une, un comité euh, interne qui est voté par des, euh, par des, comment s'appelle, par, par le public et ensuite, c'est le comité interne du Panthéon du jeu vidéo qui se réunit avec un comité international qui est constitué de journalistes, d'universitaires, d'analystes, etc. autour du jeu vidéo. Et ensemble, ils vont se concerter pour tout simplement élire les jeux qui méritent d'intégrer le Panthéon ou non. Il faut savoir qu'il y a certains jeux, notamment Angry Birds par exemple ou FIFA Soccer, qui ont été refusés plusieurs années et qui n'ont toujours pas réussi à intégrer ce Panthéon du jeu vidéo. Donc, comment on intègre le Panthéon du jeu vidéo Sur quels critères on se base Le premier critère, c'est le statut du jeu. Le jeu doit être largement reconnu et mémorisé dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un jeu qui soit reconnu et qu'on n'ait pas oublié au bout de 3 ans. D'où le fait en fait que ben, justement, un jeu de 2022, un jeu de 2020 ne pourrait pas l'intégrer. C'est peut-être aussi pour ça que ça s'arrête à l'année. 2013, peut-être que le Panthéon se laisse une dizaine d'années pour voir en fait, euh, bah, tout simplement, si des jeux peuvent y intégrer ou non. Ensuite, on va voir sur la longévité. Le jeu doit être bien plus qu'une un, qu mode passagère et doit connaître une popularité au fil du temps. C'est-à-dire que euh, si on a un gros jeu qui va faire fureur en fait en 2012 et que ça va durer par exemple 6 mois et en 2013 on n'entend plus parler, ce jeu-là, même si c'est le plus gros succès, imaginons que le jeu se vende à, euh, je sais pas, 5 100 millions d'exemplaires en 6 mois. Six, six mois plus tard, enfin, si au bout de 3 ans, le jeu est complètement tombé dans l'oubli. C'est ce pas sûr qu'il puisse intégrer ce panthéon. Ensuite, il y a la portée géographique. C'est-à-dire que le jeu doit répondre aux deux principaux critères, donc le statut et le long la longévité, mais pas uniquement en France par exemple. Il faut que ça traverse les frontières et que ce soit reconnu mondialement. Et enfin, l'influence. Il faut que le jeu ait exercé une influence significative sur la conception et le développement d'autres jeux et sur d'autres formes de divertissement ou sur la culture populaire et la société en général. donc Forcément, pour The Last of Us, il a, il a clairement inspiré beaucoup de jeux, notamment Eplectel avec son statut de Hugo et Amicia, le frère et la sœur et tout, le système de deux personnages. Il a également bah, influencé la pop culture, le diversement, le cinéma, la série, puisque maintenant on retrouve même euh, la série The Last of Us. Donc, The Last of Us coche tous les cases. Du coup, en 2023, et eh ben, Il y a eu euh, 12 jeux qui ont été proposés, 4 ont été acceptés et 8 ont été refusés. Parmi les refus, nous retrouvons Age of Empire, Call of Duty 4 Modern Warfare, Quake, Wizardry, Angry Birds qui a déjà été refusé en 2015, FIFA Soccer International qui a déjà été refusé également, je ne sais plus si c'est en 2015 ou en 2016. Nous avons GoldenEye007 et NBA2K qui malheureusement ont été Refuser, c'est ciao, ça rentrera pas maintenant dans le Panthéon. Et il y a quelque chose qui me surprend parce qu'un GTA V par exemple n'a jamais été nommé, jamais. Euh, alors que bon, je pense qu'en tout cas, en termes euh, d'influence, de statut, de longévité, c'est un jeu qui, qui mérite d'entrer dans le Panthéon, bien qu'il y ait déjà GTA 3. Paris, il n'y a pas de Vice City, il n'y a pas de San Andreas, donc c'est quand même assez mythique. Mais là aussi, ils vont juger sur par exemple l'impact que le jeu a eu à sa sortie. Et Vice City, et San Andreas, même s'ils sont meilleurs que GTA 3, n'a pas eu le même impact que GTA. 3 qui a été vraiment une révolution. En tout cas, dans les jeux qui ont été acceptés cette année, on retrouve Wii Sports, Computer Space, Barbie Fashion Designer et The Last of Us. Et il faut savoir que depuis 2015 et l'inauguration de ce Panthéon du jeu vidéo, un seul jeu Naughty Dog figure dans le top. Sachant qu'en 2020, Uncharted 2 était en liste pour intégrer le Hall of Fame et malheureusement il fut refusé. Donc Uncharted 2 pourra euh, reprétendre à rentrer dans le top plus tard. Peut-être que dans 4-5 ans, ce sera Uncharted 4 qui pourra y prétendre. Et Peut-être que dans, dans 6-7-8 ans, ce sera The Last of Us Partie 2. Mais en tout cas, voilà, c'est donc officiel. Plus besoin de se battre avec tout le monde. The Last of Us est bel et bien reconnu comme l'un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire. Puisqu'il est véritablement au Panthéon, au Hall of Fame, euh, qui se situe à Rochester. Et si justement vous allez au National Museum of Play de Rochester, n'hésitez pas eh ben, à passer par, par ce musée pour voir cette petite, cette petite boîte PS3 de The Last of Us qui figure parmi les, les nombreuses pépites du musée. Sur cela les amis, c'est tout pour moi, j'étais content de vous faire cette petite vidéo pour parler de cette bonne nouvelle, mais aussi pour vous expliquer qu'est-ce que le Panthéon, qu'est-ce que le Hall of Fame euh, du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes surpris par certains jeux de la liste, ou au contraire par certains jeux qui ne sont pas dans la liste, bien que attention, les jeux av après 2013, c'est bel et bien normal. Sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se donne rendez-vous dimanche pour une vidéo très intéressante. Sur cela, prenez soin de vous, à bientôt sur Naughty Dog Mike.